Audio Jungle Salut les dédés, j'espère que vous allez bien En tout cas moi ça va nickel Allez aujourd'hui il pleut, regardez ça Ce temps pourri Allez je vais lever le masque De toute façon pour traiter je ne suis pas avec le client euh, voilà, donc on est sur un nid de frelons asiatiques dans le sol, en fait, les gars de l'espace vert voulaient tendre Et il y a une petite plaque pour l'arrosage à mon avis Et apparemment il y a quelque chose dessous, donc on va aller voir, je prends la tenue, je vais la poser à l'abri Et on va contrôler tout ça Allez c'est parti, Allez, on va aller contrôler tout ça voilà, C'est filmé avec le portable, je vais quand même éteindre la voiture hein. Allez c'est parti Bon j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel Bon, ça n'arrête pas les nids de frelons, ça n'arrête pas Donc on est dans une entreprise là, qui, qui travaille, je ne sais pas, ça doit être de l'informatique à mon avis. Donc voilà, allez, je vais vous montrer ça. On va aller poser la tenue, après on ira se changer. Allez, je vais vous montrer où est le nid. Donc vous voyez là, ils ont commencé à attendre et ils se sont arrêtés ici parce qu'il y avait pas mal de frelons. Donc là ça ne sort pas à mon avis parce qu'il pleut, mais vous voyez la plaque, elle est mal mise. Et dessous je vois le nid et ça l'air pas mal, ça a l'air pas mal. Allez, je m'habille et je vous dis à tout à l'heure. On va allumer l'autre caméra. C'est parti Allez, on arrive au nid, à mon avis. Ça va être. Ça va être, à mon avis, ça va être pas mal. Donc là je vais lever. Alors. On voit le nid là, mais le nid est tombé, regardez. Le morceau de nid est tombé là. Donc c'est pas mal. Allez, là on va poudrer un peu parce qu'il y a pas mal d'attaques. Et comme il y a du monde qui travaille, on va mettre sur le nid. On va attendre un peu que ça se calme. on va remettre le nid et là on va observer un petit peu et normalement, normalement les frelons vont rentrer sous la plaque donc vous voyez toutes ces petites plaques cassées euh, ben, ça fait des petits espaces et, et automatiquement vous avez les les frelons qui s'installent donc là il y a pas mal de monde hein. alors, tout ce qui est autour de moi petit pouce bleu voilà donc encore un nid très dangereux faire attention au va et vient de frelons d'un point fixe ça veut dire qu'il y a quelque chose donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu on voit que la tenue de, de Jérémy tient bien aux, aux attaques de frelons euh, ben moi je vous dis à bientôt les Dédés et un gros bisou. Quoi T'es pas abonné à Dédé Frelant Alors dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve.